Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser mon cinquième art journal Small. Comme les feuilles de mon bloc de dessin sont assez fines, donc cette fois-ci j'ai décidé d'épaissir ma surface sur laquelle je vais peindre avec une feuille de canson que je vais coller dessus. Alors comme citation pour cet art journal, j'ai décidé de rendre hommage à Victor Hugo dans une de ses citations qu'il a dit Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. C'est un message d'encouragement, donc je l'ai traduit en anglais et je vais le mettre en conclusion demain, de ma page. Alors pour cette citation, il y aura deux oiseaux qui discuteront ensemble, il y aura un des deux qui sera le messager plus ou moins. Et voilà, c'est ma reproduction originale que je décalque sur un papier légèrement épais avec du papier carbone. Alors après avoir préparé ma surface avec du gesso blanc, je procède à la colorisation de mon fond avec des encres easy. Comme je n'avais pas vraiment de pochoir en étoile, j'ai pris quelques étoiles que j'avais achetées de chez Ikea Malheureusement, l'étoile filante n'a pas donné grand-chose, donc je décide de l'effacer carrément. Voilà. Alors, quand l'encre a séché, le résultat était décevant, malheureusement je n'avais pas cet éclat de peinture, de, de couleur que j'avais mis au départ avec le, le spray. Donc du coup j'ai décidé de repasser encore avec des encres bleues, vert par dessus et puis du mauve pour mélanger un petit peu et donner un effet d'obscurité. De, de, bon une couleur originale mais bon j'aime bien tout ce qui est original. Terminé pour cet air journal, j'espère que la réalisation vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter ça me fera toujours plaisir de vous lire, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir davantage et je vous en remercie de tout cœur. entre temps je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez vous bien